Vous avez déjà créé votre projet et vous vous demandez comment ça peut prendre davantage d'ampleur c'est des questions qu'on se pose si on passe à la comment tout cela peut prendre plus d'ampleur et on a deux réponses génialissimes. 1 la mesure d'impact positif des projets ça permettrait que la société entière les reconnaisse et ait envie de les porter et 2 la mise en synergie entre les acteurs tout ça on veut le faire, on veut porter ces outils-là. Et pour ça, on a besoin de vous. vous. Vous, allez pouvoir bénéficier de notre aide. Et nous, là, on a besoin de la vôtre tout de suite dans notre crowdfunding. De la, de la, mort. De la mort. Venez nous aider sur notre financement participatif. C'est notre phase 2. C'est une phase très importante qui va nous permettre de faire tous ces outils qui vont vous aider. Cliquez sur le lien et on se retrouve. Vous allez voir qu'on a déjà démarré cette phase 2 qui aide les porteurs de projets.